Alors il va dans le même sens que le procureur. Hein. Est-ce que est-ce que euh, c'est pas le fait que euh, tu as eu un terrain euh, que tu t'es dit bon ben tu vas essayer de d'agrandir de, de, ta société euh, en ne mangeant plus euh, dans les dans, dans les maquis les gros poissons mais en essayant de trouver notre stratégie un concept entre guillemets.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 le non. drapeau qui doit être toujours debout, toi tu tombes avec le drapeau qui doit être Non, non, non. Le non. problème, le problème il, avait, il avait déjà fini avec Begré. Il est parti voir Kandia. Fini avec Begré, ça veut dire quoi Kandia, il avait déjà fini. Il était déjà allé vers lui. Il t'avait déjà donné l'argent les... Non, quand il est allé, il m'a donné au moins quelques billets. Voilà. Ah il il donc fait, quand voilà. tu étais couché devant non. le gouverneur, tu as non, besoin non. de tout savoir.